Salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur European Size 4. Finalement, je suis revenu sur la sauvegarde d'avant. On va attaquer la Moscovie tout de suite pour la province de Altachi. Euh, le truc un peu galère, c'est que je comptais pas faire la paix tout de suite. Il y a une grosse armée à côté de nous. Méfions-nous un peu. Après, on est allé avec euh, la Bohème. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Hop euh, dans, la dernière, euh, dans le dernier épisode on avait gagné notre guerre contre euh, l'Afghanistan Pas exactement terminé J'attends le 23 août On a éclipsé la France Et la France nous a remis J'ai l'impression qu que ça va faire ça à chaque fois que je ça regarde la partie Donc régence Ensuite euh, je perds des points Ou alors agitation locale plus 10 en lacquis Et efficacité commerciale réduite C'est juste pendant 5 ans l'agitation Le... agitation locale et puissance commerciale en Lacquis, je sais pas ce que ça représente Lacquis exactement. Ah, c'est une province. Ah bah non bah. Ouais soyez un peu agité, ça m... Enfin c'est pas grand chose quoi. y a un siège là Un fort ouais Hop, oh, attendez. Hop Ah finalement il s'y arrête, ok. On va envoyer une autre de l'autre côté là. du siège du Nizhny Novgorod voilà ça c'est fait l'Afghanistan et du coup il m'a comme j'ai rechargé la partie il m'a pas sauvegardé ma paix je sais plus exactement ce que je demandais sûrement un truc comme ça 53, 60 c'est pas énorme ces provinces là elles sont très pauvres De toute façon, euh... ah, c'est celle-là, je peux demander plusieurs provinces. Voilà, ils ont des séparatistes d'élite, euh, ils risquent de nous poser des problèmes. il manque des points maintenant Bah Mani, non vous passez pas chez moi ils ont perdu contre le Vigia Naragra qui a repris une bonne partie des provinces qui lui étaient légitimes bon, mauvaise nouvelle pour eux je pense que je peux indiquer Goa comme ils ont beaucoup grignoté vers le nord euh, toujours entrer avec eux de toute façon je peux plus déclencher de guerre là aussi et je voulais lancer une guerre contre le Darfour ce sera une autre fois voilà j'ai clairement une armée de trop fin du siège de Yaroslav écrabouillé avaient crabouillé. A mon avis, Novgorod est siégé, tout à fait. Pas besoin d'y aller du coup. Ça m'étonne, euh, des pays comme la ils sont souvent... Enfin, elle est puissante. Bon, elle a des grosses provinces. Ouais, ouais. Elle est très grosse province. Mais elle est plus puissante que ce à quoi je m'attendais. Je de la travailler avec Nogai. Je peux pas les attaquer. C'est dommage, sinon je m'en serais débarrassé. Ce serait bien que j'éloigne dé... un peu les territoires de la Transoxiane. Que je la repousse doucement, mais sûrement. Après, je peux lui laisser ses grosses provinces euh, ici. Euh, et ça va passer par, euh, faisons un réseau d'espionnage. Fabriquer une revendication, je sais exactement que je veux. Euh, non, pas cette province là, parce que j'aurai une revendication plus tard. Celle là, je suis pas sûr d'avoir des revendications plus tard. Pologne est siégée par la Moscovie. Comme quoi, c'est pas une guerre euh, où ils sont sûrs sûrs de gagner. C'est qu'elle va pas nous embêter, autre part. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va sûrement nous embêter quand même. On verra cette armée pour s'en occuper. Fin du siège de Novgorod, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Euh... Chassons-le. Châtions-le plutôt. grosso modo les dés sont jetés côté Moscovie il reste deux provinces un peu isolées de ce côté là peu m'importe ils avaient beaucoup plus d'hommes au début de la guerre il n'y a plus de forts à faire tomber ah j'ai pas tout légitimé ça c'est bête, donc je vais devoir attendre un peu plus pour avoir beaucoup d'espace pour revendiquer alors, je vais revendiquer ça et ça, je prendrai bien pas celle là, les grosses grosse 87, 98, ça sommes bas comme ça J'ai pas un colonisateur, moi. Je sais plus si je l'ai pris. Toujours pas. J'ai jamais des points pour. Bah, des Autriches sont allés. Ça me fait combien sur expansion 90. Pour l'instant, j'ai pas le score de guerre. C'est plutôt rare de pas avoir le... Ça, ça m'arrive rarement de pas avoir le score de guerre. Mais là, je ne l'ai pas. Ah si ils reprennent le fort ça ça m'intéresse Autrement pas tellement On va prendre le contrôle de ces dernières poches Je vais être embêté Ah il est indépendant Sind Et il est juste allé à Nobu Ah donc c'est deux petits pays à prendre Gratos ça. Lui il a beaucoup d'alliés, enfin il est oui, il a beaucoup d'alliés de, de garantie, mais lui il a rien du tout. Et il est même allié avec un autre petit bonhomme, Trois provinces faciles. Palatina emporte le siège de l'empire, le siège d'empereur. encore beaucoup de points militaires et pas beaucoup des autres <rire> c'est récurrent en ce moment après j'ai une trêve imposée euh, par le jeune âge de mon héritier les rutins au pouvoir je crois que c'est oui. Euh, culture non acceptée dans l'empire est plutôt minoritaire puisqu'il y a province ruten ouais, ça fait vraiment pas beaucoup mais apparemment se suit pour engendrer engendrer le le c'était une une reine que j'avais j'ai trop de points semble à quoi il y a des prairies prairies colline au plateau terrarie terrarie il y a un petit malus prairie il y a rien du tout on va développer cette province là ah, je peux pas le développer tant que ça c'est pas grave c'est Pologne qui revendique cette province ah ouais d'accord Pologne elle a eu la mission euh, libérer les Balkans des Ottomans à mon avis J empêche sûrement un peu la Pologne de finir sa guerre en janvier 48 Directement les, les tuer, si d'abord libérer leur capitale, je pense que ceux qui souffrent le plus de la guerre, ah ils ont pris ce fort là. Ça, c'est une occasion que je ne manquerai pas. C'est pas une province hostile. Bon, tant pis. Je vais leur donner le meilleur général. Bon, tant pis, c'est un niveau de siège. On pas pour beaucoup. Ah ouais l'autre il est en territoire aussi Bon on va pas s'attaquer aux au zones pour l'instant Je crois que c'était ce que je tournais. Oui, il me reste 8% de trucs Allez, même l'eau qu'on abandonne On reviendra tout de suite après Fin des conflits intérieurs en délit 90% Je pourrais prendre une province de plus Ah oui 90... 92% Et j'ai 8.9% On va dire que si je passe juste au dessus de 100% C'est pas grave Mettons la France. Par exemple, ils ont une meilleure marine que moi. Euh, où va-t-on aller Mamelouk. J'ai le temps d'aller répartir mes troupes où je veux dans le monde. On mettra un paquet du côté des Mamlouk. Euh, Peut-être un autre sur le Darfour, à peu près en même temps. De la Transoxiane aussi que je devrais attaquer. Donc, elles sont toutes beaucoup d'hommes. Ah, mon conseil de régence, c'est pas bon. Faudrait que je prenne. Euh, euh, la tech réduit le coût de légitimisation des provinces. Coût de fabrication des revendications, c'est pas ça. Coût en score de guerre des provinces, c'est aussi très intéressant. C'est la doctrine administrative. Euh, J'étais en train de faire des revendications sur les mêmes looks, continuons. Ah. J'avais perdu de vue eux. sûrement eu beaucoup beaucoup de messages. encore beaucoup de points on va peut-être passer en focus euh, hop tant pis pour le, les points diplomatiques à ah, fanatique réforme j'ai pas vu venir ça Danemark non en fait le siège de votre côté je vous aime bien les danois mais la Pologne a pris quoi Elle a, elle a pas encore pris Euh, J'ai peut-être des conversions, moi. C'est pour ça qu'ils se sont saoulés. Faut que j'arrête de convertir. Ça marche pas. Donc, prenons de la loyauté pour nos marchands. On se fiche bien de la vie de nos gays. besoin des économies puisqu'on a une période de paix forcée, économies qui peuvent permettre de faire des manufactures, à 38 ça commence à être vraiment pas très intéressant, euh... voilà. Ah, j'ai des points de commerce intéressants genre le Lahore. Une épidémie, une province au milieu de notre territoire, laissons la sphère, la Moldavie dispose aussi de revendications, ah oui dans une partie plus, plus petite, ils sont plus raisonnables. Kafa est allié au Yémen ou comment ça se fait qu'ils gardent un statu quo impressionnant je ne sais pas ça m'étonne j'aurais dû regarder l'année à laquelle il passait 55 ok Ah, j'ai Bahamani Bengale Bengal qui peuvent rejoindre euh, large. Bahamani 56, Bengal 53. Particulariste ottoman. Spirosia, Koujan. Dans les provinces agitées, ça c'est surprenant. Sur-expansion, séparatisme. Euh, si je prends une province test, que je la mets dans une compagnie commerciale, elle perd énormément. Ok, bah la Sibérie... Ah, je peux pas sé sé sé sé sélectionner la Sibérie. Ah si, c'est là. Cazan... Astrakhan, j'ai pas de tommy. en mon avis, j'ai toutes les provinces unies d'Astrakhan. Ah non, euh, par euh, Nogay. Je l'oublie ça euh, marquant j'avais pas tout mis paraît-il personne non plus ouais, j'ai peut-être récemment pris quelques provinces Là, -haut. là -haut aussi j'ai des provinces Ouais j'ai pris celle là Voilà, bon, on a dû dépasser encore euh, pas mal plus. Mais c'est pas si grave. Si jamais ça me tue le... les, re les rebellions dans le... Ça m'arrange. Elles vont disparaître en même temps que la surexpansion, d'ailleurs. Ah, j'avais oublié de tout légitimer. <rire> c'est pas malin, ça. Manufacture... Ça apparaît aux Pays-Bas. Très très loin de chez moi. J'ai fait beaucoup de manufacture. Mecklenburg et Autriche sont désormais alliés. Je pourrais m'attaquer à la Pologne, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'expansion agressive. Peut-être que ça vaut la peine de ne pas reprendre. Oula, ils se sont pris un gros morceau. J'ai GAE, ils avaient pris deux provinces la dernière fois. Là, ils s'en sont pris une sacrée tranche. Et le Danemark va probablement faire la même chose dans le Nord. J'aurais peut-être dû aussi de me délimiter une Moscovie que, que je me réservais pour moi de ce côté-là. En même temps, prendre des provinces là-bas, ça m'a permis de pas... Pas prendre d'expansion agressive en Europe, euh, c'est bien aussi. Donc, normalement, plus de rebelles. Reste ah, juste des particularistes. Ostiak, ça va disparaître tout seul, on va dire. qui aussi. Oh oh. Aucune restriction pour les marchands étrangers, tant pis. Il me manque flante, flotte de haute mer, ça demande quelques galères, ça se trouve je peux le faire et qu'après j'aurai domination commerciale pour le reste de la campagne, oh j'aurais dû faire ça plus tôt, sachant qu'il me manque 6 euh, galères, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le tour sera joué. Pendant 25 ans, ça me donne des bonus. Ah, la Transoxiane remplace la Moscovie euh, dans, sa, dans la tentative de conquête euh, des territoires irates et tout. Les séparatistes Mewari. Je sais pas ce que ça donne la carte des manufactures, j'en ai fait beaucoup dans mon territoire principal bon, aussi beaucoup ailleurs. J'en ai fait partout, pas tant que ça en... en Perse. On peut le voir aussi avec la carte de l'institution. Je m'étonne que j'en ai fait une là. produit du sel. Et pas une là alors que c'est une grosse grosse province. Voilà faire. Produit que 0,28. C'est une très grosse province. J'ai fini. Flotte de haute mer. Domination commerciale. Et s'étendre outre-mer. Des bonus commerciaux. Qui nous ont fait gagner 20 ducats par mois. Utrecht produit du verre. Le, le prix évolue de moins 65% jusqu'à la fin de la partie. Du coup, les marchés sont inondés de la marchandise, donc ils gagnent plein de sous et le prix du verre chute. Bon. Je crois pas que j'en ai fait beaucoup du verre, moi. Que j'en ai beaucoup du verre. Ah, il y en a à Constantinople À part ça. Ah, il y a peu de provinces productrices de verre. Bon, j'en ai une, ma capitale. Et le prix a drastiquement chuté. Avant ça valait très cher et maintenant ça vaut beaucoup moins. Tant pis. Après tout, c'est pas moi qui décide. serait systématiquement la noblesse qui se soulèverait alors que c'est territoire hongrois peut-être que ça fait très longtemps qu'ils les ont et donc euh, du coup ça impacte peu ils vont perdre ces territoires les hongrois un jour je crois ouais non pas si longtemps que ça fin de légitimisation on a une trêve avec l'autriche ouais Jusque dans longtemps, pas de chance que la bohème m'appelle pour les attaquer. Euh, efficacité commerciale ou modif d'impôt. Donc, le commerce, j'ai un gros gros bonus. Ça me rapporte 100. Ah, le commerce rapporte plus. 123, je gagne. Mon dieu, je sais pas ce qui a changé. Euh, désolé Le général 4, 4, 3, 3 Ou oh, alors un niveau 2 Non pas un niveau 2 Grosso modo dans le, le commerce c'est ma marge de bénéfice Et il y a quand même des gens qui arrivent à tirer 15% Du nœud de Constantinople Probablement pour l'amener vers Raguse. Ouais, c'est le seul endroit d'où ça peut fuir d'ailleurs. Espagne contre France. Je rejoins. Et j'ai toujours pas fait les revendications sur Gênes. Hein. Faudrait que je m'y mette de temps en temps. Euh, bon bah on active les forteresses. La maintenance de l'armée. Euh, mes troupes sont pas du tout au bon endroit évidemment Parce que je pensais pas faire des guerres en Europe On va dire qu'on commencera par les mêmes looks et qu'on continuera par la Transoxiane Après Avec euh, Toutes nos troupes de ce côté là Vont voyager Je ne peux pas passer, je suis en guerre contre euh... Salzbourg, je peux pas passer non plus. Alors, ça, à mon avis, je peux demander à la bohème le passage. J'ai deux marchands libres. Fabriquer une réduction, on va prendre les provinces à 9. On va prendre 10 aussi. Ça marque en... ça va vers Astrakhan je préférais que ça aille vers la Perse Perse je contrôle pas tant que ça probablement du assez deux carrefours qui ne m'appartiennent pas transférons et après on peut tirer depuis Mandel par exemple transfert de puissance Il y a des gens qui rejoignent la CoA parce que j'ai beaucoup d'adversaires face à moi, c'est vrai mais pas suffisamment. Ça fasse une vraie différence. Après moi. Espérons que la Coa se désagrégera après la paix. France Antarctique, c'est le Brésil. Ou alors c'est Rio da Prata, enfin c'est la colonie de. de. de la. Ils ont un Pérou français aussi. Ils ont combien de colonies 1, 2, 3, 4, pas mal. Alaska française, logiquement c'est forcément l'Alaska, ouais. Et ils ont une Colombie française qui est pas très forte. Bon, mes troupes vont arriver qui a rejoint. Un des trucs qu'il faut que je fasse, c'est que j'occupe les territoires génois ici. Même si j'ai pas les revendications. Du coup ça rassemble tout le monde contre moi. Pour continuer les revendications sur, Baman, ou sur Bengale, je crois que j'ai une province à prendre, assurément, qui coûte très très cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il 6 par là. Alors les Marates. Ayant longtemps servi des divers maîtres du décan, du dé les marates ont perfectionné l'art de la petite guerre sur le plateau. L'influence grandissant, grandissante des chefs marates en notre sein, de même que l'usage de plus en plus fréquent d'une langue littéraire marat inspire un désir de séparatisme de plus en plus vif, vif dans leur rang. Pour nombre d'entre eux, il paraît que le moment est enfin venu. Marat. Ah. Ah. Alors, A, H, M, A, C, Ngar, ouais. Do, -ba. ces provinces-là qui appartiennent à Bahamani. D'accord. Euh, on va accéder à leur demande. On va prendre comme exemple euh, cette province qui nous rapporte 17. En, en production comme c'est une compagnie commerciale elle rapporte quasiment toujours autant j'ai juste perdu un, un poupouyème d'impôt donc c'était un choix intéressant c'est la culture marâtre qui représente un gros, une grosse section soit un événement pour colonisateurs si vous avez les marathes en ou peut-être un autre je sais pas si jamais l'événement existe pour d'autres peuples d'Inde